Alors, euh, donc, je me présente, je suis Xavier Ordocchi, euh, je, suis un enfin, je suis freelance euh, depuis, euh, depuis quelques années, je fais beaucoup de développement euh, Python, Django, euh, je travaille beaucoup avec des API, euh, ce qui m'a amené à devenir euh, core développeur sur euh, Django REST Framework. Euh, et euh, bah, vous me trouverez régulièrement sur IRC ou ailleurs sous le nom de Linovia, qui est la structure que j'ai créée et quand je me suis mis à mon compte. Donc euh, bah, je vais parler de reste, c'est un sujet que, que j'aime que beaucoup euh, et euh, bah, ce qui m'a poussé à faire ce talk cette année, hein, ça fait un peu suite à un talk que j'ai fait l'année dernière euh, sur différentes façons de, de traiter les API et euh, bah je pas complètement satisfait de, de la façon dont, de, de mon approche par rapport à REST et l'impression surtout de, de lui rater quelques trucs donc j'ai beaucoup euh, j'ai essayé de, de chercher des informations sur ce que c'était REST, essayer de voir un petit peu un petit peu plus concrètement en fait ce que c'est ce que parce qu'on a pas mal de théories dessus, pas mal de, de choses qui devraient marcher et puis des fois on se rend compte que dans la pratique bah ça marche pas et voilà donc du coup j'ai essayé de, de, de creuser un petit peu le sujet pour euh, essayer de comprendre euh, bah, ce qui allait pas ce qu'on ce qu faisait euh, bien, ce qu'on faisait mal et, euh, et voilà donc un euh, bah, petit rappel rapide hein, REST, c'est un représentationnel state transfert donc c'est un transfert euh, d'une repr représentation d'un état euh, donc c'est un un concept qui a été mis en avant par Roy Fielding la personne que vous voyez là-haut donc Roy Fielding a travaillé pendant un paquet d'années, je crois que ça doit être 6, 7, 8 à soutenir tous les protocoles de ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau du web, donc HTTP HTML, les URI, etc et à force d'aller en conférence de défendre, de défendre ou d'expliquer ces, ces ces protocoles-là, il a fini par euh, identifier un certain nombre de, de principes qu'il a mis de côté, qu'il a appelé ça donc, euh, REST euh, donc, qui sont euh, dans, sa, dans sa thèse euh, la raison pour laquelle euh, ben, le, le web a eu le succès qu'on connaît aujourd'hui alors pourquoi alors pourquoi ça reste toujours aussi abstrait aujourd'hui Alors ça c'est Roy, Roy Fielding qui l'a dit, en fait reste, c'est un style d'architecture. Donc ça s'oppose clairement à des protocoles comme SOAP, comme GraphQL, XMLRPC qui eux sont vraiment des protocoles. Et un style d'architecture, alors c'est un, un joli mot mais c'est un peu abstrait, c'est un peu abstrait pour moi. Et du coup, bah, le style d'architecture, c'est en fait ce qui se passe, c'est que c'est euh, non pas une façon concrète de faire des choses, c'est simplement euh, l'application de contraintes euh, à une réalisation. Donc là, on a un exemple, c'est extrait d'études, de, de, enfin, de, de choses constatées en architecture, où on a deux styles d'architecture, on a une cathédrale gothique et une cathédrale romane, quand on les voit, on arrive à identifier laquelle est laquelle euh, par contre pour dire précisément euh, bah, qu'est-ce qui qualifie euh, une cathédrale de romane et qu'est-ce qui qualifie une cathédrale de gothique c'est un petit peu compliqué, on ne va pas dire voilà c'est parce qu'il y a 5 vitres 25 vitres ou euh, voilà. et donc du coup euh, bah, le style d'architecture c'est quelque chose de très très abstrait et qui est difficile de ramener hein, de manière, manière concrète, concrète pardon, à, des, à des protocoles donc, euh, comme euh, comme ça pour, euh, le GraphQL. Alors, pour reste, donc ce, que, ce qui a été apporté comme contrainte, ce qui a été identifié comme contrainte, sont, sont celles-là. D'abord, c'est un client-server, c'est-à-dire qu'on a deux machines qui discutent ensemble. On n'est pas, pas forcément sur les mêmes machines. On utilise des protocoles qui sortent de, des communications interprocesses. On a une contrainte de stateless, c'est-à-dire que le, les communications se font sans conservation d'état. Donc par exemple, quand on a, quand on a du WebSocket, ben, on garde la connexion est conservée et puis ben, tout ce qui a été envoyé avant est conservé par le serveur ou par le client et sert pour les communications ultérieures. Euh, c'est cachable, euh, ça veut dire qu'on euh, peut avoir des couches intermédiaires qui, qui, qui cachent les données et qui les resserrent sans forcément aller euh, voir les autres, euh, les autres. On a une, une interface uniforme, euh, c'est un système qui est en couche, donc on peut euh, tout à fait mettre plusieurs, euh, plusieurs stratégies l'une sur les autres. Donc, dans, le, dans le web classique, hein, ce on, on peut connaître ça il y a des proxys, il y a des, des firewalls, il y a des. Euh, il y a du cache euh, et il y a une contrainte optionnelle qui est le code non-demande. Donc c'est ce que le serveur peut envoyer pour aider à compléter des informations sur des euh, données. Je vais peut-être un peu vite. Non, non, il faut, il faut que tu prennes le temps de respirer entre tes phrases. Mais, mais ça va, euh, ça va. Il faut bien articuler ça passe. Pardon. <rire> ok. Parmi les, alors, parmi les contraintes, donc l'interface uniforme, en fait, on a plusieurs euh, c'est un petit peu plus détaillé euh, au niveau de cette contrainte, on a Quatre, quatre grandes, grandes lignes, tout d'abord c'est qu'on peut identifier les ressources auxquelles on discute de manière unique, donc c'est les ressources identifiables. on a euh, la manipulation de ressources à travers des représentations, c'est-à-dire que le serveur conserve les ressources, il va simplement envoyer des informations au client et le client va récupérer cette représentation. Les messages sont, euh, auto -dé se décrivent tout seuls c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin euh, d'avoir des contextes préalables pour euh, comprendre le message, le message tout seul se suffit et enfin on, on utilise de, de l'hypermédia pour euh, les applications d'état donc ça on reviendra dessus après un peu plus, bon, ça c'était la, la théorie générale pour être un, un petit peu plus pratique euh, ben, je suis parti d'une API donc une, euh, pour, simplement pour prendre rendez-vous chez le docteur euh, C'est qui a, qui, qui a un exemple qui a été pris par Martin Frohler. Euh, et on va passer donc de, du, du RPC, des premiers RPC, des premières versions des RPC, vers des systèmes un peu plus restes. Donc le RPC, c'est remote procedure call. Donc simplement, on va appeler des fonctions euh, à distance et on va récupérer un résultat. Donc globalement, c'est ce que font SOAP et GraphQL de manière, euh, de manière sensiblement plus compliquée. Mais euh, la base est là. Donc pour prendre rendez-vous, on va envoyer euh, un service de prise de rendez-vous. Et la, donc la première chose à faire déjà c'est de savoir, d'essayer d'identifier quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous Donc on va leur demander, lui demander de récupérer l'ensemble des créneaux disponibles Donc ça c'est l'action Fetch Open Slots euh, On va lui demander pour la date, pour, donc par exemple pour le 4 janvier 2010 et avec le Dr Jones donc, le serveur va regarder dans sa base ce qui peut correspondre et va nous renvoyer, ben là, ici, deux données. Donc, en disant, ben voilà, le Dr. Jones a un rendez-vous, est disponible, pardon, de 14h à 14h50 et est disponible de 16h à 16h50. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a, qu a ces informations-là, on peut choisir le moment où on va faire notre, euh, prendre notre rendez-vous. Donc là, on, va prendre, on, fait, on renvoie une information au serveur. Donc on refait un POST sur appointment de euh, Service. On va, demander une réservation, euh, donc on va demander de réserver un créneau avec le docteur Jones et donc là, de 14h à 14h50 pour le patient euh, Smith. Donc le serveur nous répond en disant « Ok, euh, j'ai bien pris ça en compte, le docteur Jones est, euh, est occupé de 14h à 14h50 avec Monsieur Smith. » Donc le RPC, euh, donc on expose une interface, on fournit euh, donc sur des services comme SOAP et GraphQL, on fournit toute une description d'interface pour dire bah, ce qu'on peut, euh, qu peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. En général, c'est basé sur du XML, du JSON. Et euh, alors le truc dont on reviendra peut-être un peu dessus tout à l'heure, euh, ça utilise HTTP en tant, que, en tant que couche de transport et non pas de transfert euh, pour un protocole applicatif de plus haut niveau. Donc autrement dit, on utilise vraiment HTTP pour, pour, euh, comme canal de transmission tout comme on pourrait avoir une connexion TCPIP tout simplement. Donc là-dessus, par rapport aux contraintes de reste, donc on est en mode client-serveur, donc ça parce qu'on a des on est à distance et on, comme on ne conserve pas d'état entre les deux on est en mode stateless. par contre toutes les autres contraintes hein, pour l'instant sont pas, sont absolument, absolument pas cachable on n'a absolument rien d'uniforme rien et euh, ben, là-dessus on ne peut pas insérer de, de couches intermédiaires dans ce système là puisque c'est une connexion de point à point donc la première étape pour transformer cette interface là ça va être d'utiliser des URI donc d'identifier nos ressources et voir avec qui on va discuter de manière distincte là l'idée générale c'est de diviser un peu la complexité et de diviser pour gérer la complexité voilà. donc par exemple ici on a un point d'entrée donc on va directement s'adresser au Dr Jones en demandant quels sont ces créneaux disponibles pour la date du 4 janvier 2010. Donc le serveur nous répond comme à, à peu près comme tout à l'heure, sauf qu'il va rajouter des informations permettant d'identifier nos créneaux. Donc on va avoir un identifiant 43 pour le, premier, pour le premier créneau et un 72 par exemple pour le deuxième. Donc on va sélectionner notre créneau et on va dire, ben voilà, sur le, sur le créneau 43... On va, réserver, euh, on va faire une réservation pour le patient Smith donc ce à quoi le serveur va nous répondre ok euh, le docteur Jones est réservé par le patient Smith sur le, sur, au niveau du, du, du créneau 40, 43 Donc voilà, donc ici on est quasiment au même état que tout à l'heure, sauf qu'on a quand même rajouté une identification des ressources. C'est-à-dire qu'on va savoir à qui on parle et on va pouvoir identifier de manière totalement extérieure. C'est-à-dire qu'on va pas, ça ne va pas être caché dans les échanges entre clients et serveurs euh, qui, à qui on s'adresse. Alors il y a un petit quand même un petit souci avec euh, ce mode de fonctionnement euh, bah, c'est exactement ce, ce qui est noté là c'est que bah, tout ce qui va passer ça va passer en disant ok, ok le serveur va toujours répondre ok, ok et puis bah, le jour où ça ne va pas marcher il va dire aussi ok et en fait le problème c'est que l'erreur le, va être contenue vraiment il va falloir ouvrir la requête HTTP et regarder à l'intérieur euh, quel genre, euh, genre d'erreur il y a le problème c'est que c'est absolument pas euh, ben c'est totalement dépendant de ce que le développeur aura fait et c'est absolument pas uniforme donc du coup pour avancer on va utiliser euh, un petit peu plus ce protocole HTTP euh, au niveau de nos ressources donc on va aller euh, pour prendre notre rendez-vous donc on va toujours aller interroger, euh, déjà donc là on va plus faire un poste, on va aller interroger les disponibilités du Dr. Jones euh, sur la date euh, donc toujours la même date et le serveur va nous renvoyer les données donc là on a fondamentalement changé euh, la façon dont on communique avec le serveur puisque tout est euh, indiqué au niveau de l'URL et au niveau du verbe HTTP c'est à dire que tout, on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur du protocole de regarder ce que le client a envoyé pour comprendre ce qu'il qu veut faire de la même façon, donc après on renvoie un, donc la réservation et donc là on fait un post et euh, voilà. Donc là par contre ce que renvoie le serveur, bon, c'est pas pas une euh, Du coup le serveur nous renvoie un 201 ok euh, pour nous dire ok c'est ça a été créé. D'ailleurs c'est créé normalement. Donc pour nous dire pour nous confirmer que ça a été créé et du coup là encore de manière totalement extérieure euh, toutes, les, toutes les briques intermédiaires du système donc les proxys les, les caches et compagnie pourront voir passer ce, ce code là et savoir ce qui s'est passé exactement donc typiquement bah dans le cas d'erreur par exemple si j'essaie de re réserver un, un slot un, un créneau pour le, pour le tom Jones, euh, bah, le serveur va me dire à un moment bah, « Non, en fait, tu ne peux pas, il y a déjà, déjà quelqu'un, il y a un conflit, il faut le résoudre. » Alors, du coup, on arrive tout doucement sur une interface donc, qui est euh, ce qu'on appelle du CRUD, donc create, read, update, didate, Donc sur laquelle on peut aller interroger les créneaux donc ça nous renvoie la liste des créneaux on peut aller euh, créer des créneaux donc on fait un post sur, le, sur la liste des créneaux donc ça nous fait une création si on fait un get sur un slot, euh, sur un créneau particulier donc par exemple le 123, ça va nous afficher les informations de ce créneau là un put, ça va nous faire la mise à jour un patch on peut faire une mise à jour partielle et un delete on va le supprimer et là on se dit ben on est bien en fait euh, sauf qu'en fait euh, en vrai euh, ben, reste c'est absolument pas à propos de, à propos de ça euh, ça c'est une simplification euh, un peu extrême et on a beaucoup plus de, de latitude au niveau de reste en fait, au niveau de rest, au niveau d'ailleurs de d'HTTP, pardon, au niveau des requêtes, on a des familles de requêtes. Donc on a des familles qui sont dites safe, donc qui sont absolument sécures, qui ne vont pas avoir d'action côté serveur. Donc côté, que ce soit get, add options, va, il va y avoir absolument aucune, aucune action côté serveur. Et on, des, on sait... Au niveau euh, supplémentaire, sans savoir ce que le, à l'intérieur de la requête, d'avoir dé, le détail de la, de la requête, on sait que celles-là vont, vont être sûres. Du côté des requêtes euh, qui vont faire des modifications, on en a deux familles différentes. Donc celles qui sont idempotentes, donc qui vont euh, faire une modification, qu'on va pouvoir rejouer plusieurs fois sans que ça ait d'impact, qu'on la joue une fois, deux fois, cinq fois, on va avoir le même résultat final, donc c'est put et didette. Et on a des requêtes qui sont non, idem, non idempotentes, donc qui sont post et patch, euh, qui vont avoir des effets différents si on joue une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Alors ça ne veut pas dire que systématiquement elles auront des effets différents, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de, de supposition dessus. Donc ce, cette, cette distinction est assez, assez importante parce que côté serveur, ça va nous permettre de d'optimiser euh, nos actions ça va nous permettre d'optimiser ce qu'on fait avec nos données et sur toutes les couches intermédiaires donc les caches, les proxies et compagnie ça va leur donner des indications euh, du, de, de ce qui, ce ce qui, ce qui transite par eux donc par exemple euh, bah, une, une action intéressante à noter c'est quand un, proxy, un cache voit passer une action de delete, automatiquement il va supprimer les informations de cette ressource de son cache donc il n'y a pas besoin de faire d'action détaillée, il n'y a pas besoin d'avoir une, une syntaxe spécifique au niveau de l'application pour, pour que ce soit effectif. Les, sers, les, les verbes ici ont vraiment un sens qu'on peut exploiter au niveau, au-delà du juste du, du client serveur. Donc en faisant comme ça, on est quasiment bon pour, par rapport à REST. Donc on a le client-serveur, le stateless. Euh, bah maintenant, comme on a des, des verbes bien, bien spécifiques, on peut utiliser du cache parce qu'on sait ce qu'on va pouvoir cacher, euh, des informations et d'autres, bah, on va simplement les laisser passer. On a nos identifiants de ressources. On peut manipuler les ressources à travers les représentations les messages hein, bah, se décrivent tout seuls parce que bah, avec toutes les informations qu'on envoie dans l'entête et non pas dans le corps du message on n'a pas besoin d'avoir d'informations supplémentaires et, euh, et le système est, et on peut tout à fait mettre des couches intermédiaires donc comme le cache, comme, le, comme les proxys il reste quand même une contrainte à ce niveau là qui n'est pas remplie donc qui est l'hypermédia dont on va parler tout de suite donc l'hypermédia la première étape, c'est bah, de rajouter des hyperliens, donc des liens, ce qu'on qu a l'habitude de voir sur les sites web. Hein. Euh, L'intérêt de rajouter des liens au niveau des réponses des API, ça va permettre euh, bah, d'éviter aux clients d'avoir à connaître euh, les adresses euh, des, des ressources auxquelles ils doivent discuter. Donc, si on reprend... la si on te redemande les disponibilités du Dr. Jones donc ici on va rajouter des URL dans les réponses et dire ben voilà par exemple liste, le créneau 43 est disponible à l'url euh, slash slot slash 43 etc du coup ça permet au niveau du client quand on, quand on va coder le client hein, qui va aller interroger cet API-là, de supprimer ces informations-là. Donc, c'est des informations qui sont souvent hard-codées, du coup, puisqu'on les met directement dans le client. Et euh, bah, ça rend les choses beaucoup plus dures à évoluer, puisque euh, bah, si jamais ces URL-là changent, il euh, bah, faut mettre à jour tous les clients. Donc voilà, euh, inversement, on peut tout à fait changer par exemple les, du coup, les identifiants associés au client. Donc si avant on avait des entiers, par exemple si on met des UUID ici, euh, bah, vu que le client, s'il veut aller euh, interagir avec la réservation, le créneau 43, euh, bah, s'il veut aller interagir avec, il va suivre le lien qui lui a été fourni, et non plus se baser sur l'identifiant pour, pour retrouver ça. alors maintenant il, y a, il reste encore un, un, des soucis c'est euh, quand on regarde cette URL là euh, ben, c'est un peu compliqué euh, c'est un peu compliqué de, de, de venir dessus sans, sans avoir de connaissances préalables et de savoir comment elle est construite parce que donc là on a pas mal d'informations on, on voit que c'est pour le docteur Jones que c'est euh, ben, qu filtré par date et par statut mais euh, c'est un petit peu c'est pas le format n'est pas, pas précisé et euh, bah c'est euh, voilà. Du coup, pour éviter d'avoir codé ça en dur côté client, on peut utiliser donc des... UR... Non, bon, tiens, le... non, c'est Du coup, oui, on peut utiliser des, donc, des templates d'URI qui correspondent à la RFC 6570 dans laquelle on va découper hein, des parties fixes de l'URL, donc par exemple « doctors » en « slots », et euh, on va pouvoir dire, voilà, dedans, on va injecter des variables. Donc par exemple ici, on va avoir « name » pour le nom du docteur, on va avoir la date et le statut en paramètres euh, de, de la requête « get ». Et du coup, on peut tout à fait se faire une, on peut se faire une page de garde, euh, ici, donc on va dire par exemple, voilà, on a une feuille de temps euh, et donc les feuilles de temps, elles sont disponibles à l'URL suivante donc charge au client, donc le client n'aura pas besoin de connaître cette URL a priori il est capable de la construire puisque le serveur lui donne à la volée du coup au niveau des URL, il y a souvent euh, pas mal de discussions pour savoir euh, comment les construire euh mais la question qu là-dessus, c'est à savoir laquelle des deux URL est la plus reste, la plus HTTP, etc. Donc, soit on met. Euh, donc, le choix, c'est soit de mettre tout dans l'URL directement, donc docteur/ slash doctor slash, euh, Jones, euh, et de mettre toutes les informations directement dans le chemin de l'URL, ou alors simplement d'aller interroger euh, la liste des créneaux et de filtrer par docteur, par statut, par note. Alors, en vrai l'une ou l'autre des URL euh, ben, aucune des deux n'est plus reste que l'autre euh, les deux euh, le sont la seule différence c'est que euh, celle où on utilise tout le chemin est cachée euh, automatiquement par les, par les systèmes intermédiaires parce que quand on filtre c'est pas, pas systématique ça dépend de la configuration du proxy du, du cache pardon par contre, euh, elle permet d'avoir une euh, décomposition et des filtrages ou des ensembles de, de filtrages beaucoup plus souples. Par exemple, si on veut savoir pour tous les docteurs qui est-ce qui est disponible à telle date, euh, on peut, il suffit d'enlever le filtre de docteur, alors que par URL, il faut prévoir tout a priori. Maintenant, donc toujours, hein, toujours dans notre suite, hein, pour essayer de rendre le client le plus indépendant du, du serveur, il euh, ben, y a quand même un problème ici, c'est quand on reçoit cette URL-là, euh, on sait qu'on a des variables, on a name, date, status par contre on sait absolument pas quel format euh, du tout, quelle, quelles informations et quels formats sont attendus est-ce que name, est-ce que c'est un ID, est-ce que c'est un UID est-ce que c'est une chaîne de caractères est-ce que c'est autre chose euh, le format de la date, bah, comment est-ce qu'on la formate et comment est-ce qu'on formate le statut c'est absolument pas précisé là-dedans donc du coup on peut aller un cran plus loin et on va parler, commencer à parler là effectivement d'hypermédia de et des hypercontrôles alors ça va permettre d'aller un cran plus loin par rapport aux liens donc les hypercontrôles en fait c'est simple c'est simplement des formulaires donc par exemple ça c'est un hypercontrôle bien connu euh, si je prends un exemple avec un, un content type, donc avec un, un style sirène, un hyper contrôle ça va être ça. Donc si on fait notre euh, récupération, si on reprend notre, euh, notre entrée, on va récupérer donc, au niveau des actions donc, tout ce qu'on peut faire euh, à partir de ce point d'entrée là. Et dans tout ce qu'on peut faire ici, donc on a la possibilité de filtrer, les, de filtrer les créneaux. Donc on a le nom donc, qui nous permet de l'identifier de manière unique. On a un titre qu'on va afficher euh, aux humains parce que bah, ça fait quand même plus clair que c'est du texte euh, à destination des humains. On donne la méthode pour dire qu'on bah, veut faire une requête HTTP GAT. On donne la référence euh, vers laquelle euh, bah, le, le GET va être fait, l'URL. Et enfin on va préciser ben, tous les champs euh, qui vont être, euh, être passés. Donc là ici ça va être en paramètre de l'URL du get. Donc là on a docteur qui va être du texte, la date qui va être une date, le statut qui va être une, le, du texte, avec par défaut la, la valeur open. Et du coup, avec tout ça, le client il peut tout à fait construire euh, sa, sa requête. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir, euh, au moment de, de son codage, euh, des informations quelconques sur ce qu'il doit faire avec ça. Alors, en fait, le serveur lui envoie toutes les informations euh, pour construire la requête. Donc la requête étant construite, bah, la réponse du serveur euh, va être donc un ensemble de créneaux. Donc là, pareil, ça va être un petit peu plus compliqué que la dernière fois. Donc on a entities, donc qui va être l'ensemble des entités euh, disponibles dans le dans la réponse. On a, donc on a une liste de deux en fait ouais, pas super lisible. En fait, on a une liste de deux de deux, deux éléments, donc qui sont de classe créneaux et dont les propriétés sont le début, la fin et le docteur associé. Donc c'est exactement si je reviens un peu en arrière, voilà, c'est une forme un peu plus compliquée euh, de, euh, de cet affichage-là. Voilà, donc, une fois, donc là, le, donc on, a, donc on a les différentes valeurs et on a également dedans associé donc à, chaque, à chaque créneau un lien qui va permettre d'aller naviguer vers, vers ce créneau là donc là on a un seul lien qui va nous dire vers, qui va nous s'envoyer directement vers ce créneau là donc si l'utilisateur par exemple choisit un créneau on va le diriger sur l'url qui est associé et on devrait avoir un résultat euh, comme ça donc le, là par exemple on va afficher le créneau 45, sur ce créneau là donc on est de, c'est une classe c'est une classe créneau on a toujours les propriétés qu'on avait tout à l'heure, et dedans, on va rajouter des actions qui vont dire, là encore, au client ce qu'il peut faire la fois d'après. Donc ça, ces prochaines actions, ici, par exemple, ça va être de réserver euh, le créneau. Donc pour réserver le créneau, donc on a toujours un titre euh, qui est euh, à destination des humains. On a une méthode, donc pour dire, ben voilà, on faut, là, ce coup-ci, au lieu de faire un guide, il faut faire un poste. On a la référence vers laquelle on va envoyer ça, le type, euh, de la façon dont ça va être envoyé donc là par exemple c'est un formulaire HTML classique ça peut être du JSON, du XML ou d'autres choses et, euh, les champs à et, et les champs qu'il faut remplir donc en fait, en vrai, c'est exactement ce que fait un formulaire c'est-à-dire que dans un, dans un formulaire classique on a la méthode, qui est un post, get on a le, le lien qui est l'action et euh, bah, la liste des champs à l'intérieur donc là on envoie notre requête. et là donc le serveur nous répond, nous répond que ben voilà, la, la réservation a été faite donc 201 created la réservation est disponible donc à l'emplacement euh, slash slot slash 45 slash réservation et euh, donc du coup on a la description de la réservation derrière Donc pour la réservation, donc on a euh, bah, les descriptions, donc on a la classe, on a des liens euh, pour dire bah, voilà par exemple la personne qui a réservé ça c'est le patient euh, et, son, et euh, si tu veux aller voir le détail, de les informations liées à ce patient, bah, tu as un lien qui va t'amener dessus. Euh, tu as des entités qui sont associées, donc, par, donc là en l'occurrence c'était le, le créneau qui a été réservé initialement. Euh, donc avec les liens, les propriétés, et hein, toute une liste d'actions. Donc ici, par exemple, on, va se, on a deux actions qui vont être d'annuler de, de, le créneau. Donc ici, on va faire un D-Date. Donc on a toujours pareil, on a le nom, on a le, le titre à destination des humains. On va faire un C1 D-Date sur l'URL associée au format, au format avec un tel client. Et ainsi de suite. Donc là du coup, euh, ce qu'on a fait en fait, c'est que le serveur envoie toutes les informations au client pour lui permettre de construire, euh, de, de, de naviguer, de construire euh, toutes les étapes intermédiaires de manière totalement indépendante. La façon classique c'est de coder tout ça à la main ici euh, avec, ces, avec ce, les hypercontrôles en fait, c'est le serveur qui donne les informations au client et le client qui, se, qui construit un, tout, un, tout le contexte de la requête. donc du coup euh, bah, le fait qu'on qu ait tiré beaucoup d'informations au client et qu'on les, qu les ait mis ce côté serveur ça fait que le client est beaucoup plus souple euh, pour, pour évoluer sur des données donc par exemple, ça c'est euh, bah pas un, un système de réservation c'était un, un projet pour commencer à faire des factures donc on a une facture avec la possibilité de la, de la mettre à jour et de la supprimer. On a des, un certain nombre d'items à l'intérieur qu'on peut également mettre à jour et supprimer. Donc concrètement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, les actions ici vont être transformées dans l'interface en boutons. Donc les, le titre va correspondre au nom du bouton et la, la méthode et toutes les autres informations vont arriver après. Donc quand on clique sur le bouton ici, ce qui se passe au niveau du client c'est qu'on va avoir une fenêtre qui va s'afficher avec un certain nombre de, de champs à remplir donc qui correspondent très exactement donc, à ce que le serveur a envoyé donc ce qu'on avait par exemple tout à l'heure tous les champs, donc ici on a le nom qui est un champ de type texte euh, qui s'appelle nom, on a des informations additionnelles de type texte également on a euh, bah, celui qui a fait le, la facture qui est une, une, une euh, drop-down et on a l'URL du client qui est pareil Coup, euh, donc, du coup on arrive sur une API euh, vraiment, enfin sur une architecture qui est vraiment reste Pardon. donc sur laquelle en fait le, le client euh, euh, n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances sur ce que, le, ce que le serveur attend de lui, en fait c'est le serveur qui va envoyer toutes les informations et, euh, et donc c'est la c'est voilà. Euh, au niveau des liens et des contrôles, donc il y a Mike Hamilton qui a fait un, un tableau assez intéressant euh, sur les différents types de liens et de contrôles. Donc, il les a classés. Donc, au niveau des liens, donc, il identifie deux familles principales, enfin, il euh, y a deux, deux liens qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont euh, fondamentalement différents, donc ils sont les liens embedded, donc embarqués, qui vont correspondre, par exemple, sur, du, sur de l'HTML à une image. Euh, C'est des liens... La, leur signification c'est de signaler euh, au client que ces informations là vont être assez importantes et ont de fortes chances d'être euh, utiles dans le contexte, euh, contexte euh, qu'il qu doit utiliser. On a d'autres liens qui sont euh, les links outbound donc qui eux vont permettre la navigation, c'est-à-dire euh, quelles sont les prochaines étapes euh, que le client, dont le client aura peut-être besoin. Donc ça, euh, ça va envoyer vers un autre contexte. On a les links, te links templated. Donc ça, c'est euh, ce qu'on avait vu tout à l'heure au, euh, au niveau de la recherche, par exemple, de créneaux. Ça va permettre euh, d'aller voir, euh, d'aller filtrer sur une ressource. Ensuite, on a des liens qui sont non idempotents donc ça c'est les, les, les postes de formulaire classiques hein, et des liens idempotents qui correspondent bah, aux dilettes et aux, et aux put côté contrôle donc pour les contrôles là ça va permettre de savoir ce qu'on fait avec les ressources donc on a euh, en lecture de, au niveau des euh, pardon Donc au niveau des contrôles, donc on a plusieurs types d'informations qui peuvent être un, intéressantes à, à avoir et à noter. Donc ça va être le contrôle au niveau de la lecture, pour les requêtes en lecture, donc savoir, euh, avant de faire la requête, hein, de savoir ce que, le, ce que le serveur peut nous envoyer comme information. Donc Là, par exemple, on, on voit que sur le lien à Newsfeed, euh, ben le serveur va nous envoyer euh, des, des applications en RSS. Enfin, des, des données en RSS. On a pareil côté, euh, côté mise à jour. Donc là, ça, ça, c'est euh, de l'ang type euh, qu'on connaît bien dans les formulaires. Il va nous permettre de dire, bah, voilà, on le veut en URL, en coded ou en, en multipart, si on envoie des fichiers. On a, euh, au niveau des contrôles, euh, donc la méthode, la façon d'interagir avec le serveur. Donc, est-ce que c'est du post, du get, du put euh, on a également le type de relation euh, pour, pour pouvoir le nommer. Et donc ça, on arrive plus sur du web sémantique. C'est-à-dire, si je suis ce lien-là, à euh, quoi est-ce que je peux m'attendre Donc là, par exemple, on va, ça va être pour de l'édition. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la modification, ça peut être euh, dans une famille, les frères et sœurs, ou, ou ce genre de relation. Euh, donc on a différents... Euh, pour donc toutes, ces, toutes ces variétés on a différents content types euh, donc je les ai listés ici je ne passerai pas dedans en détail hein, sachant que certains sont spécialisés dans certaines parties et, et, et, et n'utilisent absolument pas d'autres possibilités de, de, sur les liens voilà. au niveau des requêtes euh, donc il y a un petit peu un retour aussi à faire donc sur le, sur le CRUD, euh, c'est que souvent, quand on a une API REST, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler une ressource. Donc on va récupérer par exemple les, les réservations, euh, on va les modifier, les mettre à jour, etc. Et euh, bah, par exemple, associé à cette réservation, on va avoir des utilisateurs. Et souvent, euh, enfin, ce qui se passe avec les liens simples, hein, c'est que dans la réservation, on va avoir des liens vers le docteur, vers l'utilisateur, vers le client. Euh, sauf que euh, c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire, on peut tout à fait faire autrement. Et simplement fournir avec notre ressource de base, donc avec notre, euh, avec notre réservation, l'ensemble des informations. Donc, par exemple on peut fournir donc, toutes les informations de la réservation, on peut aussi fournir le nom du docteur et euh, tout un tas d'informations sur le docteur, le nom du client tout un tas d'informations sur le client etc là dessus reste et pas, donne aucune euh, aucune alternative aucune contrainte aucune, aucune direction sur euh, quel choix est le meilleur entre euh, simplement avoir des ressources et puis aller interroger plusieurs, euh, plusieurs ressources différentes ou avoir euh, plusieurs ressources à l'intérieur d'une seule donc par exemple ici sur le donc si je reviens sur les réservations on a ici donc au niveau des entités on ajoute une des entités complètes donc qui, sont les, qui sont les réservations et je vois que je me suis bon là c'est pas le bon exemple désolé là, bah, je crois que je vais arrêter là si vous avez des questions 15 minutes Hypermédia. Là, vous avez présenté euh, Sirène mm -hmm. avec euh, soit votre expérience, soit la maturité des standards, des normes, <coughs> vos préférences personnelles. Est-ce qu'il y en a un entre sirène, Tizen LV ou des quelque comme ça Est-ce qu'il y en a un que vous recommanderiez, ou est-ce que c'est... Alors, ce qui est Alors, la question, c'est la question, c'est de savoir euh, au niveau des différents standards. Donc, hop, là, si je reviens en arrière j'ai dû passer alors, attendez, je retrouve voilà, ici donc on a différents, euh, différents standards, donc on a Al, Collections, JSON, Siren, JSON API, Hydra, Uber euh, donc la question est de savoir par rapport à ces différents standards quelles sont leurs maturités, et quels sont leurs usages alors la réponse, donc, pas eu, je ne l'ai pas fait ici, euh, mais c'est intéressant de regarder, c'est de prendre justement donc, le, cette histoire de différents facteurs hypermédia donc, de, de Michael Monson et de regarder quelles propriétés tu, tu on a envie de mettre en avant sur euh, cette interface. C'est-à-dire que si tu veux avoir des choses un petit peu plus dans le utiliser beaucoup d'hyperliens, mais pas forcément de contrôle ou euh, voilà. En fonction de ce que tu as envie, en il fait, faut regarder les différents content types et euh, bah, choisir celui qui va parce qu'il y en a qui vont privilégier des options au détriment d'autres et vice-versa. Le problème, c'est que tu ne peux pas tout avoir. Il y a un moment où il faut faire un choix et euh, bah, la première question à se poser, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux mettre en avant dans ton API d'abord Quel est ton contexte Quel est le problème que tu veux résoudre Et ensuite, à partir de ce problème-là, de voir quelles sont les propriétés au niveau des content type euh, que tu veux mettre en, qui correspondent à, ta, à ton problème. Oui euh, J'ai vu au début que vous utilisez Django. Pourquoi pas de place parce qu'il faut faire un choix. <rire> euh, en vrai, je, alors, je me suis mis à Django. Alors, ça remonte en 2009. Je ne sais même pas si Flask était déjà connu à l'époque. Euh, moi, ça répond à tous mes besoins. Donc, euh, du coup, je n'ai pas eu de nécessité de travailler sur d'autres choses. Et j'ai pas le temps non plus. Enfin, le temps n'étant pas extensible. Il voilà, y a des choix à faire. Et hein, comme, tout, comme ça marche comme ça, ça, ça marche bien. Voilà. Oui. Enfin, J'ai tout travaillé sur DRF. Oui. Moi j'utilise DRF. Est-ce qu'il y a justement cet aspect euh, AL, CRM etc., intégré ou est-ce qu'il faut tout Alors ma question est euh, au niveau de Django Rest Framework, euh, est-ce qu'on a une intégration euh, avancée des différents content type, AL, etc. La réponse est aujourd'hui non. Ouais. Euh, J'ai besoin encore d'avancer sur le sujet avant de, de commencer à travailler là-dessus. Ouais. La complexité étant que euh, bah, les liens entre les ressources sont très difficiles à modéliser parce que ça fait intervenir beaucoup de choses différentes euh, et que du coup, bah, voilà, ce n'est pas une réponse évidente et be j'ai besoin encore de, de réfléchir sur le sujet avant de, avant de savoir si c'est ne serait-ce que possible. Donc c'est bon sinon Oui, très bien. Merci.